L'Algérie qualifie d'irresponsables les propos de Macron. L'Algérie a exprimé samedi son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures à la suite des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribué nommément au président de la République française, indique la présidence de la République dans un communiqué. A la suite des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribué nommément, au Président de la République française, l'Algérie exprime son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures que constituent les dix propos, précise la même source. Les propos en question portent une atteinte intolérable à la mémoire des 5 630 000 valeureux martyrs qui ont sacrifié leur vie dans leur résistance héroïque à l'invasion coloniale française. Ainsi que dans la glorieuse révolution de libération nationale, ajoute la présidence de la République, estimant que les crimes de la France coloniale en Algérie sont innombrables et répondent aux définitions les plus exigeantes du génocide contre l'humanité. Ces crimes qui ne sont pas prescriptibles ne saurait faire l'objet d'une manipulation des faits et d'interprétations atténuantes. Pour la présidence de la République, la propension des nostalgiques de l'Algérie française, et des milieux qui se résignent difficilement à l'indépendance pleine que les Algériens ont gagné de hautes luttes, s'exprime à travers de vaines tentatives d'occulter les exactions, massacres, enfumades, destruction de villages, éradication de tribus de résistants, qui sont des génocides en série que les acrobaties conceptuelles et les raccourcis politiques ne parviendront jamais à occulter. Pour leur part, les appréciations superficielles, approximatives et tendancieuses énoncées en ce qui concerne l'édification de l'État national algérien, ainsi que sur l'affirmation de l'identité nationale relève d'une conception hégémonique éculée des relations entre États et ne saurait, en aucune façon, être compatible avec le ferme attachement de l'Algérie à l'égalité souveraine des États, souligne-t-on dans le communiqué. Cette malencontreuse intervention qui heurte fondamentalement les principes devant présider à une éventuelle coopération algéro-française en matière de mémoire, a l'incorrigible défaut de tendre vers la promotion d'une version apologique du colonialisme. Au détriment de la vision établie par l'histoire de la légitimité de lutte de la libération nationale, alors que rien ni personne ne peut absoudre les puissances coloniales de leurs crimes, y compris les massacres du 17 octobre à Paris dont l'Algérie et sa communauté établie en France s'apprêtent à commémorer dans la dignité, ajoute la même source. Face à la situation particulièrement inadmissible engendrée par ces propos irresponsables, le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, a décidé le rappel immédiat en consultation de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République française, conclut le coup.